Lui c'est Aïti Ross, j'espère que vous avez la forme, elle vient tout juste de sortir bah, du, du bureau de vote, j'ai voté Marine Le Pen, après ça tombe sous le sang, hein, je veux dire, on va pas soutenir à cette pourriture de Macron, donc euh, là aujourd'hui, petit, petit tour tranquille, on va parler vite fait de... De la ténéré 900 euh, du prototype hein, je dis plutôt, hein, qui vont qui risquent de sortir attention quand je dis prototype ça veut dire que c'est les images hein, que c'est pas encore sûr sûr à 90, mais à 90% voilà ça va être ce, ce design là par contre elle va sortir hein, ça c'est sûr et certain voilà mais je veux dire au niveau de la ressemblance euh, à 90% ça risque d'être ça après une parole de petits changements mineurs mais bon, voilà grosso modo c'est la, la vidéo que j'ai montré sur internet elle était très appréciée d'ailleurs hein. bon, même pas un jour elle a été vue plus de mille fois euh, donc, ça prouve qu'il y a une forte demande et une grosse attente hein, pour cette moto. Hein, ce qui est pour moi, hein, ce qui est compréhensible d'abord. Parce que la Ténéré 700, c'est un bicylindre, cylindre 700 cm3, c'est pas mal. Mais pour faire des longs voyages, pour moi, le must have, c'est une Ténéré 900. On n'est pas dans une île, donc euh, ça reste modéré niveau prix. Hein, je pense pour une entre 13 et 14 000 euros reste cher hein, bien sûr mais je veux dire ça reste quand même modéré par rapport à une gs dans les 18 16-18 000, 16, 000 euros et encore je ne suis même pas ce on fait à 13 000, à 14 000 ça risque de dans les 12 13 000 là, 12 13000 euros 12-13 euros en plus un moteur cp 3 euh, c'est nickel ce que je veux dire par là c'est qu'au moment bon, bon, vous commencez pour mon avis sur les trails hein, euh, sur l'off-road pour moi, pour moi, hein, moi hein, hein, c'est subjectif, ça ne tient qu'à moi. moi hein. euh, le mieux, c'est un monocylindre. Si vous voulez faire du 100% off-road, le mieux, c'est le monocylindre. Rien le parce que vous avez une réponse immédiate, c'est léger, euh, la moto ne manque à peine après, dans les 100-110 kg. Euh, pour moi, le, le, la moto ultime pour le, le trail, c'est soit une KTM euh, 450 XC, ou alors une, une Honda CRF 300. Voilà. Pour moi c'est le must-have total, il n'y a rien qui va changer d'avis Pour moi sur ces gros trails là, pour moi c'est fait pour voler sur la route Par contre si vous voulez voyager, et que vous aimez un trail euh, C'est cette façon de, de piloter avec les gens pétrail, enfin, type, type trail, hein, comme je dirais. Euh, le must-have, avant c'était la TNR 700, maintenant pour moi c'est la TNR 900 Là elle a surplombe, elle l'enterre dire La TNR 700 presque, elle a plus de raison d'être Carrément, ah oui carrément vous avez un CP3 qui va être bienvenu, euh, euh, très efficace, très fiable, enfin c'est le CP3. Hein, voilà. euh, ça fait une moto qui va être vraiment très présente pour aller même sur le tout chemin. Après quand je vous dis si vous voulez faire vraiment de l'off-road, ça va être trop lourd, pour ma part, pour toujours, hein, pour ma part, c'est trop lourd et c'est pas assez efficace. Euh, sauf, sauf si vous êtes appelé à un pilote de l'extrême vraiment un, un surdoué. Mais... Euh, Sinon, par rapport à la Téléry 700, à de dans. En. Enfin, si vous, voyez, vous voulez voyager longtemps, un, un, un bicylindre, c'est pas tellement le plus adapté. Hein. Ou alors, enfin, que en un bicylindre avec une énorme motorisation, genre 1000, 1200 cm. Mais si vous voulez vraiment, sinon, hein, le mieux, c'est le CP3. Ou une 1000, à hein, Mais je veux dire, mais voilà, vous restez raisonnable, voilà, un CP3, c'est vraiment, c'est l'idéal. Donc... Est-ce que cette moto je la conseille Oui, si vous voulez faire des bons voyages, si vous voulez faire de l'off-road total, ça, moi ça va être trop lourd à ce moment-là, vous vaut repasser sur une Ténéré 700, voire mieux comme tu dis, euh, voilà, passer sur KTM avec une 450 EXC ou une 500, euh, je crois que c'est 520 EXC euh, ou alors équivalent euh, avec moins de chevaux mais tout aussi efficace qu'une, enfin tout aussi efficace efficace en offroad, mais je veux dire, mais ça peut, être, ça peut être une bonne alternative aussi, je dirais une, une, une Honda euh, CRS 300L. Moi, si je devais prendre une seconde moto, ce que je suis, ce que j'envisage vraiment, euh, vraiment, mais vraiment, vraiment, en plus de la mienne, c'est une, une Honda CRF 300L. Elle est vraiment typée motocross elle est vraiment légère, c'est vraiment le, le, le must-have pour le pour le pur, enfin l'offroad r 300L c'est plutôt C'est un AMIX, c'est un FM aussi pour la route Parce que vraiment on, vraiment de l'off-road pure C'est la, la KTM, hein, la KTM 450 ou 520 EX C'est vraiment de l'off-road pure C'est des motos vraiment excellentes Pourtant vous connaissez mon, vous connaissez mon désamour Total pour KTM J'aime pas du tout cette marque, mais pour les motocross Elles sont efficaces, attention Mais euh sans fiables en plus. Euh, parce que j'en ai eu, hein. j'en parle en connaissance, j'en ai eu deux de côté de, de non, j'en parle en connaissance de cause, mais par contre si vous voulez faire des longs voyages, voilà pour revenir, donc, si vous voulez faire des longs voyages, vous voulez faire des, des longs road trips, là c'est soit la Ténéré 700, mais là mieux maintenant la Ténéré 900, pourquoi, parce que la Ténérée 700 c'est un bicylindre, ça consomme beaucoup plus d'huile, euh, ça suce plus les, les cylindres, donc forcément hein, il n'y a que deux, <coughs> et puis euh, ça reste toujours un, un bicylindre, donc ça, ça cogne quand, quand vous ne descendez pas dans les tours quand vous faites de l'autoroute ça, ça plafonne vite, ben oui c'est un bicylindre Un bicylindre c'est tout dans l'accélération ça, ça pète et après il n'y a plus rien dans... alors que là le Ténéré 300 le, Ténérie, le Ténérie 900 qui est un 3 cylindres hein, 900 cm3 là ça va envoyer du steak Là ça va envoyer... donc c'est pareil, ça, en plus avec le CP3 ça, peut être, ça va être une autorisation de fou furieux euh, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont essayer de, de mettre vitesse, non je pense qu'ils vont mettre carrément la même peut-être une boîte de vitesse un peu étagée, un peu différente de la, la, la, la MT9, ils vont mettre une, des, des vitesses plus courtes, la, la première va être très courte, la seconde, troisième, très courte la quatrième va être semi-longue, la cinquième et sixième vont être longues parce que ce que tu utilises beaucoup quand tu es en off-road, c'est la 2, 3 4, maxi, la 4 c'est rare, mais la 2-3 c'est surtout la 2, et la 2, la seconde et la troisième moi quand quand je faisais beaucoup beaucoup de trail, comme je vous dis, hein, j'ai fait 16 ans de motocross et d'enduro, c'est souvent la seconde troisième, seconde troisième c'est quand vraiment vous avez des longues pistes que là vous passez en 4, mais c'est rare de passer plus que la 4, hein. ou alors c'est que es putain un sacré pilote mais euh donc pour ma part, pour, si je devais voyager, faire, par exemple, je ne devais je pas partir en haut de la France, euh, j'ai des amis qui habitent en Normandie, donc euh, si je devais aller jusqu'en Normandie, de Corse en Normandie, je prendrais une... une, une, une, une comment ça s'appelle une... une, une, une merde, 400, la, la 900 là, la... Ah euh, oh putain, j'ai un trou de mémoire, quand je roule des fois, je suis obligé de me concentrer sur la roue, <rire> La Ténéré, oh putain, excusez-moi. La Ténéré 900, je ne prendrais pas une Ténéré 700, je prendrais une Ténéré 900. Maintenant, si j'ai un budget moins, c'est sûr que je me rabattrai sur une Ténéré 700. Mais voilà, par contre, si je devais faire de l'off-road pur, ça sera soit une, une mixte, une, une CRF 300L pour la fiabilité Honda, et aussi parce que c'est un monocylindre, et elle est très légère, et puis on peut faire un peu des deux. Et si vraiment, ça, ça sera enfin, ça, c'est pour faire du trail. Et si je veux faire vraiment du... Euh... Du, du, de l'off-road pur, bah, de balade, vraiment, s'est y aller fort, fort, fort, fort, comme je faisais quand il y a 16 ans, là, je faisais vraiment de l'off-road pur, mais euh, vraiment à fond, vous avez qu'à voir les vidéos que j'ai fait. là, je prendrais une KTM, KTM 450 EXC ou 520 EXC, machin comme ça, Alors, vraiment, a un gros truc de bienvelu, de 43 chevaux, euh, euh, voilà, vraiment un monocylane mais bon, un truc de fou, parce que la CRF, elle fait que 23 chevaux, mais, attention, elle est très, très, très polyvalente, elle est vraiment très efficace, beaucoup de gens qui l'ont, et les gens l'adorent, hein, c'est vraiment un très bon mot, non, comme je dis, la Ténéré 900, pour ma part, pour ma part si tu dois voyager, c'est le best. Là, elle peut taire la concurrence littéralement. Là, la GS est de la bouffe vivante. La GS elle est trop grosse, elle est surmotorisée, euh, elle est plus, plus trop chère, beaucoup trop chère, euh, trop lourde et tout. Aucun intérêt pour moi, aucun intérêt. Alors que là, elle, sera, elle est beaucoup plus léger, beaucoup plus efficace, beaucoup moins chère. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bonne continuation, on va voir les résultats des élections ce soir. Je croise les doigts pour Marine Le Pen, j'espère vraiment que cet enflure de Macron ne repassera pas. Et, euh, et je vous dis à tous. Et merci aussi pour les abonnements, Allez, ciao ciao.